Je m'appelle Céline Albu, je suis enseignante à l'IUT DOCHE depuis une quinzaine d'années, voilà. Et j'enseigne à l'IUT la qualité. Alors la qualité dans sa globalité, j'enseigne la qualité en agroalimentaire essentiellement, mais on attaque directement en agronomie. J'enseigne plusieurs disciplines dans le domaine. Alors, selon les formations en industrie alimentaire et biotechnologie, on rencontre des étudiants qui ont un profil bac général, plutôt scientifique, ou bien bac technologique option euh, production alimentaire ou sciences et techniques de l'aliment. Alors, après l'IUT, on a deux orientations. On a soit l'IUT deux ans, auquel cas ils peuvent prétendre à passer des concours par exemple administratif, comme inspecteur euh, vétérinaire, inspecteur à la DGCCRF, de la concurrence, consommation, répression des fraudes, dans le contrôle de l'alimentation générale. Ils peuvent poursuivre, je parle du DUT bien sûr, hein, du Bac plus 2, ils peuvent poursuivre vers une licence qui se spécialisera euh, dans nos domaines, hein, présentés ici, sécurité sanitaire des aliments, ou ils peuvent aussi intégrer une école d'ingénieurs, euh, par apprentissage ou bien par voie de concours. Euh, sur nos profils, euh, licence sécurité sanitaire des aliments, même combat, euh, on a même des réussites au concours vétérinaire qui peuvent ensuite s'orienter soit sur de l'école vét de, de vétérinaire euh, animale hein, en production, soit de l'accompagnement d'entreprises, notamment pour garantir la sécurité sanitaire euh, des, euh, de l'abattoir, par exemple. Euh, on a aussi une grande proportion qui intègre des écoles d'ingénieurs, on l'a dit, mais aussi parce qu'ils sont mieux préparés après une licence professionnelle.